Bonjour tout le monde, aujourd'hui le 21 décembre 2018, euh, l'année tire à sa fin, donc euh, c'est pour euh, vous informer que le grand jury euh, du peuple du Canada, euh, qui existe depuis 2015, euh, grâce à M. Jean-François Fortin, euh, Mme Angèle Prince, euh, M. Denis Paiman, M. Paul Leblon, et euh, grâce à tous ceux qui y ont participé, euh, même, euh, je féliciterais le juge Jean-François Michaud du Palais de justice de Saint-Jérôme, qui a révélé publiquement euh, dans le dossier judiciaire... Attendez un petit peu, je vais vous donner le numéro du dossier judiciaire en question. Donc, euh, dans le dossier judiciaire 700-17, c'est en matière civile... 012-481-155, que ni lui, ni personne dans le palais de justice a la capacité de faire la preuve de la légitimité légale et constitutionnelle de la Cour supérieure du Québec. Donc, ça a été révélé par l'honorable juge Jean-François Michaud. Euh, cet homme-là, moi, en tout cas, je lui lève mon chapeau parce que, euh, pour une fois, il y a un juge qui dit la vérité euh, et euh, par contre, c'est certain que le juge, il y a d'autres juges qui vont essayer de renverser euh, sa décision de la même cour, des juges de la Cour supérieure, comme euh, euh, le juge Sylvain Lépine, mais c'est pas grave, ça a été révélé. Et euh, le juge Jean-François Michaud a demandé que le grand jury du peuple du Canada fasse la preuve à sa place et à la place des gens du palais de justice de Saint-Jérôme que le grand jury du peuple du Canada fasse la preuve de la légitimité légale et constitutionnelle de la Cour supérieure du Québec. Donc, c'est déjà une grande victoire. Je vais vous montrer ce que, ce que ça, ça a l'air, si vous voulez. Euh, ça, ça se trouve être le site, si on veut, c'est le site du grand jury euh, du peuple du Canada. Donc, vous voyez, comme moi, la feuille d'érable. Euh, on peut voir ici euh, ce qu'il y en a aussi euh, de, de certains documents. Ok. Donc, euh, on peut tout simplement vérifier qu'il y a certains documents ici et qui sont quand même disponibles. Je vais essayer de, quand même de faire mon possible. Voyez-vous, grand jury du peuple du Canada, il y a l'accueil, jugement public, cause du grand jury, euh, la Cour suprême du Canada, jugement par défaut, euh, avis public par le procureur du peuple, euh, vidéo, euh, audience publique, euh, mandat public, la Constitution du Canada, jury, euh, euh, délinquant dangereux, et même qu'on peut aller aussi ailleurs pour pouvoir vous montrer quand même d'autres choses sur la question du peuple, du grand jury du peuple du Canada. Donc, on va retourner tout simplement ici. Et vous allez voir Organisation criminelle. Donc, Organisation criminelle, vous voyez comme moi ici ce qu'il en est des organisations criminelles. Attendez un petit peu. Je vais vous montrer exactement. La liste. OK. On voit ici la liste des organisations criminelles. OK. Et euh, si on va voir ici directement la liste des organisations criminelles, vous allez voir ici, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. On va tout simplement descendre là-dessus. Donc, euh, regardez bien ici. Euh, on écrit ici, « Suite au jugement public, le comité de la Cour du tribunal de grande instance du Grand Jury du Peuple du Canada tient une liste d'organisations criminelles qui auront, qui auront, par la suite du jugement, été pris en flagrant délit des accusations criminelles publiques portées devant le tribunal. » Notabene, publication de bonne foi en vue de redressement de tort par recours extraordinaire sous mesure d'urgence en assistance à personne en danger sous la loi du bon samaritain l'état national du Québec est concerné là-dedans l'état national du Québec c'est la loi 20.2 de l'an 2000 qui n'a jamais été respectée ni par les juges ni les, par les avocats ni par les notaires il y a l'assemblée nationale du Québec euh, dans lequel, qui est enregistré au registraire des entreprises et des biens non réclamés de Revenu Québec sous la forme juridique 88, au dossier 88-1381-8000, dans lequel ils disent que l'Assemblée nationale du Québec, qui est une seule chambre législative et qui n'est pas une vraie législature, euh, a été constituée en 1867. Alors que c'est complètement faux, elle a été constituée en 1968. Et quand ils ont dit en 1877, c'est pour permettre au fédéral, hors la loi, au Parlement du Canada, hors la loi, de négocier avec le Parlement du Québec, hors la loi, de l'État national du Québec, pour toutes les, les, les perceptions et prélèvements fiscaux, euh, que ce soit l'impôt sur le revenu, que ce soit la TPS, TVQ et autres taxes, prélevées par le fédéral ici au Québec. Si on regarde... Euh, Ici, la NEC, ça c'est l'association des avocats et des notaires de l'État du Québec. Et euh, cette association-là est, euh, est prise en état de flagrant délit. Donc, euh, vous avez le barreau du Québec, vous avez le directeur des poursuites criminelles et pénales du Québec... Vous avez l'Agence du Revenu du Québec, c'est, l'Agence du Revenu du Québec, c'est le souverain. L'Agence du Revenu du Québec, c'est cette agence-là qui paye le barreau du Québec pour assurer son fonctionnement à Revenu Québec hors la loi. Parce qu'oubliez pas que Revenu Québec, c'est hors la loi, c'est défini dans la loi I3, de la loi de l'impôt sur le revenu du Québec de 1985, chapitre I3, article 1, qui stipule Loi comprend une loi autre qu'une loi du Parlement du Québec », et c'est révélé dans la loi fédérale, la loi Z03 de 1985, qui dit que les lois habilitantes au Québec ne sont pas législatives il y a l'Agence du revenu du Canada qui est enregistrée au bureau du registraire des entreprises et des biens non réclamés numéro 153-21-66 de Revenu Québec. Et vous savez que le dossier 153-21-66 de Revenu Québec, c'est un instrument monétaire qui appartient à Revenu Québec et qui permet à Revenu Québec d'imprimer de, de, virtuellement de la monnaie euh, sur des chèques et euh, c'est des chèques qui ne doivent pas euh, dépasser la somme de 48 000 mais ils peuvent faire des chèques de 48 000 en monnaie virtuelle, dans, donc en droit de tirage spéciaux, autant de milliards de fois qu'ils qu peuvent, si nécessaire, euh, en avoir besoin. Donc, c'est une utilité pour eux, et ça, ils ne vous le disent pas. Il y a le, le SFPQ, ça c'est le, euh, le... Comment je peux dire... Euh, le, c'est le syndicat de la fonction publique du Québec. Il y a la CSST, qui est devenue la CNESST. Il y a le ministère de la Justice du Québec, ministère du Travail du Québec. Le ministère du Travail du Québec, ça, ça contient toutes les institutions publiques, dont le directeur de l'État civil, euh, donc, euh, dont Retraite Québec, euh, euh, la Commission de la construction du Québec et tout ça. Il y a le Conseil de la magistrature du Québec, la Cour du Québec, la Cour supérieure du Québec, la Cour d'appel du Québec... Ces trois tribunaux-là sont tous enregistrés au Bureau du registraire des entreprises et des biens non réclamés de Revenu Québec. Donc, ils dépendent de Revenu Québec. Ils sont obligés d'appliquer euh, des perceptions et des prélèvements fiscaux hors la loi, parce qu'il n'y a pas de loi. C'est bien dit dans la loi de l'impôt qu'il n'y a pas de loi. Et c'est les avocats qui permettent le, le, le, et qui préservent les perceptions et les déclarations fiscales obligatoires des contribuables sans loi ici au Québec. Et n'oubliez pas qu'une personne physique, par la loi de, de la faillite, une loi fédérale, dit bien que la personne physique n'a pas d'entité, alors que dans la loi de l'impôt sur le revenu du Québec, la loi I3, la personne physique est une entité. Donc, vous voyez comment il y a... Écoutez, j'ai beaucoup de noms. Il y a Gardewald, il y a la police de la ville de Québec, le cours municipal de la ville de Québec, la cour municipal de la ville du Mont-Tremblant, la société du Québec, la police de la ville de Saint-Eustache. Mettez-en, mettez-en, il y en a beaucoup, mais il y a des gens là-dedans euh, qu'on peut quand même... Euh simplement euh, leur attribuer une forme d'indulgence euh, euh, et de tolérance parce que ces gens-là ne sont pas coupables. Ils sont obligés, ils sont obligés de respecter et d'observer et d'appliquer les commandes qui viennent du barreau du Québec. Donc euh, des bâtonniers du barreau du Québec, de l'administration du barreau du Québec et euh, de tous ceux qui dirigent par le barreau du Québec... Le Québec au complet, toutes les institutions publiques, démocratiques et judiciaires du Québec, au Québec comme partout ailleurs au Canada, c'est le barreau du Québec qui est le souverain absolu, qui euh, permet l'application de la TPS, de la TVQ, des perceptions fiscales, de l'emprisonnement et tout ça. C'est seulement le barreau du Québec qui est complètement délictuel par sa loi B1, par rapport à la loi I3 de l'impôt sur le revenu du Québec de 1985, qui dit loi comprend une loi autre qu'une loi du Parlement du Québec. Donc, il n'y a pas de loi ici au Québec et ça c'est révélé, euh, dans les formulaires RC251 et t 118 de l'Agence du revenu du Canada. Allant on voit le nom des provinces et des territoires du Québec avec leurs loi « sauf le Québec. Et c'est confirmé euh, dans la loi, comme je vous dis, la loi Z03 du fédéral de 1985 qui dit que les lois habilitantes ne sont pas législatives. Ce sont les juges et les tribunaux judiciaires qui font des lois. Et ce sont les juges et les tribunaux judiciaires qui euh, interdisent euh, que vous soyez jugés devant juges et jury par leurs lois et procédures. Et euh, la Cour suprême du Canada ne peut pas vous accorder justice à cet effet-là depuis 1998 depuis que la Cour suprême du Canada, en 1998, par le juge en chef de la Cour suprême du Canada, Antonio Lamère, Antonio Lamère a jumelé la Cour suprême du Canada à la Cour de cassation de la France. Donc, ici, le Canada dépend de la France, de A à Z. Donc, euh, on voit exactement ce qui en est du grand jury du peuple du Canada. Euh, je vais commencer quand même immédiatement. Euh, sur la question euh, de ce qui vient d'être déposé à la gendarmerie royale du Canada. Quand on dit « royal », c'est censé représenter notre monarque britannique et non tous les milliers de rois et reines qui gouvernent par le barreau du Québec ici, qui gouvernent le Canada, le Québec et les territoires canadiens. Alors que vous savez que depuis 1985 où, dans la loi du Parlement du Canada, article 2, ils disent bien que le Parlement du Canada continue à fonctionner comme s'il n'y avait pas eu de dévolution de la couronne. Et c'est confirmé à la, au chapitre I-21 de la loi fédérale à l'article 46 qui dit la même chose, donc la dévolution de la couronne, le fait d'avoir supprimé la monarchie et le pouvoir exécutif du Canada, n'empêche pas le Parlement du Canada de fonctionner et il fonctionne comme s'il n'y avait pas eu de dévolution du, de, de la couronne et c'est maintenant le gouverneur en conseil qui décide partout, donc pour le fédéral c'est le cabinet des ministres et pour le Québec c'est le cabinet des ministres du Québec de l'Assemblée nationale qui est complètement délictuel par sa constitution qui n'est même pas observée par les juges, les avocats et les notaires parce qu'ils savent, ces gens-là, qu'il n'y a pas de loi ici, il n'y a pas de constitution. Donc, euh, je suis quand même intervenant au grand jury du peuple du Canada et euh, je suis là quand même pour pouvoir donner les explications, euh, proposer certaines tolérances et aider au peuple du Québec à juger euh, ceux et celles qui, dans l'administration de la justice, dans l'administration politique et dans l'administration économique, ont trompé non seulement le Québec, mais 30, plus de 37 millions d'habitants au Canada. Donc, on commence, on va commencer là-dessus, imaginez-vous. Euh, attendez un petit peu. On s'en va ici. Je vais aller chercher mon document ici. Donc, euh, voilà. Ça, c'est un début. Voilà. Donc, euh, allons-y ici. Coller. Donc, euh, on va voir exactement ce qui se passe là-dedans. Je vais regarder s'il y a du son. Ah, il n'y a pas de son. On est arrivé. On est arrivé au bureau. Comme vous pouvez voir, on a la entière collaboration. Exactement. Et notre chef de partie. Bonjour à tous. Donc... Euh, Ici à Ottawa, devant les bureaux de la GRC, euh, les mandats, euh, les policiers sont énormément coopératifs. La GRC aussi, ils vont recevoir le document. Ils vont même euh, signer un papier officiel à Jocelyn Hall, qui est juste ici présent, comme de quoi qu'ils vont recevoir le document. Donc, euh, c'est là qu'on en est rendu. Les mandats sont... Les mandats vont être approuvés. Les bannières sont là. On est au 50e anniversaire du coup d'État de 1978 avec le recours collectif contre Revenu Québec et Canada. La bandera du Grand Jury du Peuple du Canada. La bandera du Parti du Peuple qui est là aussi. Le Québec Libre en action. Puis on a au-dessus de 50... Au-dessus de 50 personnes. Mario. Pour la On a au-dessus de 50 personnes qui sont venues appuyer ce mouvement-là. J'espère que le restant du peuple va continuer à l'approuver. Donc, euh, dans pas bien, bien long, on va déposer les, les mandats. Je <rire> peux aller le porter. Oui, bien entendu. bonne collaboration, on s'entend à pas ça, mais c'est une belle surprise qu'on vient d'avoir parce que le live est, est diffusé en direct sur la chaîne de, de, de radio, de la chaîne. Okay. Vous voyez, on a entièrement la collaboration et la belle banderole. Je peux avoir déposé des documents. Oui, on a oh, oui, vu ça. Quand il y a du blanc, on a vu ça. Il y a rien que J'ai l'ordre de faire ça. Partagez ça, les amis. Vous enseignez-vous partout. Exactement. On partage, les amis. On partage ça partout. Ça le tour du Québec. Il faut que le monde se mobilise. C'est pas pour tout. Ça va aller loin. Ça peut être... Oui. Que ça continue à aller loin. Oui, Fait que gênez-vous pas. Une belle grande... Ça fait le tour du Québec, comme qu'on dit. Pour l'avenir de nos enfants et nos petits-enfants. Exactement. Je okay, vous pas partagez amplement Vous voyez, on est une belle petite gang. Hey. ça fait ça c'est pas grave, j'ai dégâts Wow Hein, les amis Dans la barrière-garde, Québec Club en action. L'accord collectif contre Revenue Québec. On est là pour le 50e anniversaire, le plus béton qu'il y a eu en 1968. Let's go, gang. Faut que le faut que live se promène. Faut que ça se promène le plus loin possible. On va être diffusé. En ce moment, on est diffusé en direct sur Radio La Chine. Mais on va être diffusé ce soir à, à Victoria, au Canada. Mais il faut que ça continue à se promener. En France, aux États-Unis, n'importe où. Partagez, en partagez. Bien, vous voyez On se gêne pas. Partagez, partagez. On est 34 présentement en vue. Faites un beau coup. faut monter, il faut monter. Partagez amplement. Regardez avec toi, tantôt, il y a quelqu'un qui va le lever que les documents seront déposés tantôt par Joscu Séoul. Mais il C'est le point oh. oh. oui. Et que ça sent bien, Monsieur Dubé. Bonjour. Tout bien. Ah, <rire> <rire> Yes? « Bonjour Bonjour Bonjour Bonjour Bonjour Bonjour Bonjour Bonjour Bonjour Bonjour on va se euh, plait un peu, puis alors, les messieurs vont nous aider. Allez bien, va va remercier un peu. Allez, remercier vous remercie. Je des documents-là. on qu'on partage, Max, s'il vous plaît. juste tenir de mon côté pour entraver leur travail à eux -mêmes. Yes. On ne pas à déposer un Hein? <rire> On un camion ici le des bon, le est fait témoin. le Après, les témoins sont là. Ceux qui les là le le ah. Si vous êtes absents, enlevez ah. ah. <rire> <rire> le le les noms sont C'est si vous voulez voir la suite, c'est Ok. là, oui, on va On va faire. On va le faire. On va faire. On va le On va le faire. va le On va faire. On va le la monsieur de demande laisse, de laisser dans le sac. On laisse la sac ou. et, et ouais. on va te ramener ton sac. On juste ça. c'est ouais. bien ouais, ouais. ouais. yep. Yep. que tu voulais partir avec. Oh non, <rire> après qu'on... On, euh, <rire> <rire> on, fait. on va faire ah, est ça, euh, <rire> On avec le sac. <rire> chien avant. est Excusez-moi. Je est à Alex, et Lucie. Ah, oh, qui okay, Oh mon Dieu ah, sont déposés. On partage un max. Go fort! L'action se fait. reste et la signature aller dans le. Il faut aller dans la On va aller dans Là, on va oui, on partage et alors Ceux si, des photos là, la ancient, là inspired, des le monde les deux sont en train d'être y a des fait qu'on on partage on partage c'est comme ouais. ça. ça, ça. parfait. Merci. Juste celle-là, c'est tout. La restante, je vous laisse tout ça, le document complet. En dans je veux. Le Québec a posé l'oblire à Ottawa pour demander de l'aide, parce que le Québec, vous allez voir tout, tout, tout, tout ce qu'elle a fait. Tout le Québec au complet, mon rôle, je suis dégagé. Un gros merci à vous. ne n'avez pas le hein? cool. cool. visage. Un gros merci. À vous aussi. Que vous voyez, l'action était faite. Et c'est officiel. Signé par la GRC. Et voilà. Signé par la GRC. On vient de déposer les accusations de l'État national du Québec au grand complet. Quelle belle action. On s'excuse pour les personnes qui appellent Alex. Présentement, on est en live. Et il vous rappellera un peu plus tard. <rire> un gros merci. Je ça, ça pareil parce que le peuple est en train de parler. Avez-vous pu le faire vous... tout le monde? Fait que, voilà, l'action était faite et déposée par tous avec toutes les preuves. Le peuple s'est tenu debout. Ils on se place, place, de place tout dans le rang ah, des pans. Ah, tout ah, ah, tout ah, ah, tenu debout. Ah, on, ah, on va faire ça de bord, le star, puis on va y venir avec nous autres dans le rang des pans. Yes! Fait que. On tourne. On tourne, s'il te plaît. Bien. Fait qu on qu'on partage, vous voyez, l'action a été faite. Puis, euh, quelle belle action. Très oh, ben fier d'avoir participé. Vous voyez? c'est <rire> quand même froid un peu, mais ça vaut la peine. Oui, ça vaut vraiment la peine. Oui. Ça en pancre, hein? Yo, oh, descendez, descendez. on en bas. faire un on va on va faire de photo, ça va être fait! Attention pas de faire frapper toi là dans la rue! Tu peux ouais. pas voir! Il traque, il traque. Et là, on va voir la police ici! <rire> Vous voyez? On est toute une belle gang! Les preuves. Peace! Yeah. Peace. C'est fait, c'est fait la gang déposé. On s'est jeté les founes. Le thermostat, il est au plus beau Mais, on a fait ce qu'on avait à faire À Star, c'est à vous autres C'est à vous autres de reconnaître ce qui est en train de se produire ici aujourd'hui C'est déposé tout le monde qui est ici aujourd'hui, c'est tout déplacé pour vous autres. Là. Tout le monde qui est là. chez là. vous! Ces actions-là sont faites pour que vous soyez enfin chez vous dans, un, dans, dans, un, dans une société, puis dans un système légal totalement inoffensif, puis qui va être là pour travailler pour le peuple, puis avec le peuple. fait qu'on adhère tout le monde. C'est important de partager en masse, c'est important... Le plus, loin, le plus loin possible. Il faut que le peuple se soulève, ça, c'est une des bonnes façons de se soulever. Là. voyez, il n'y a pas eu de casse, il n'y a pas eu de massacre, il n'y a pas eu d'arrestation. Tout le monde est ici pacifiquement. Il n'y a rien de mieux que ça. Ah oui, puis on le fait pour la postérité aussi. Pour, euh... Tout est signé. Tout est signé. On est pour Oh oui! On est tous des, des patriotes, des patriotes des ici. Oui! Oui! hip Oui! hip Oui! Oui! hip hip Oui! Oui! Oui! Oui! de Oui! Ouais. Oui! Pipip, et pipip, et et pipip, oui! Oui! Oui! Oui! Oui! Oui! Oui! Oui! Quand que le peuple, va de se 8 millions de personnes à travers le Québec! 36 millions de personnes à travers le Canada! 36 millions de personnes à travers! Oui, on est 99%! Oui! Les 1% c'est notre gouvernement. C'est des autorités. Reprenons notre milice. Oh oui, reprenons notre milice. On voit qu'il y a espoir que, euh, en ce moment. Fait que là, on va rembarquer dans l'autobus. Oui. Puis euh, on, on s'enjance à toi, la gang. Ça, merci d'avoir été là. Merci de nous soutenir. Merci de soutenir la bonne cause. Puis on, on, on a remercié déjà les policiers. Un gros merci. À la prochaine. Donc, euh, ça s'est super bien déroulé, on, peut pas, on pouvait pas demander mieux. On pouvait vraiment pas demander mieux. Ça fait qu'il plus tard la gang, merci beaucoup d'avoir été là. Ah, là je vais y mettre l'autre. Ça c'est quand ouais. ça, je là-bas. Ben, oui. Ça Oui, ça c'est euh, quand je suis dans un autobus. Euh, voilà. Il voilà. fallait prendre bon. des photos là. Il fallait prendre okay. des photos avec la vendredale en arrière. Les documents sont en train d'être remis. Il On partage. Les documents sont en train d'être remis. Train remis. Bon. <rire> Je pense que ça va être mieux comme ça. On va laisser le temps mon de rembarquer tranquillement. partager. les documents sont remis. On oh fait des tests, pis ça marche pas tout le temps. Yep. <rires> c'est y ça qu'il Pascal. a pas la carte, c'est <rires> oui, oh. voilà. mm -hmm. ah. ça, j'ai dit. C'est ça, faire, ça, j'ai ça, j'ai ça, dit. ça, de ça, Envoyez-moi des s'il te plaît, Ben oui, bonsoir Gaëtan, Michel Clément, Ginette Auclair, Marc-André Lentier, Joanne Saint-Pierre, Hélène Faulin, Carlito Blanchette. Rebonsoir, désolé, mais ça me faisait capoter. <rire> Elle n'est pas habituée encore de voir la face en gros plan, ouais. <rire> On vit dans la même maison. <rire> Là, c'est pas grave. Pour moi, pensez plus à vous autres peut -être. Salut, Michel. Donc, comme je le disais, si précédemment. Désolé, c'est des petits techniques dans la main qui font ça. Okay. Salut, salut, Samuel Arthaud. C'est quoi? Bon. Donc, euh, comme je vous rappelle, ça me fait On commençait à embarquer, là. Oui. J'ai oui. Saint-Pierre. <rire> oui, on l'a avant passer le soir. C'est des péripéties comme ça qui font. Les, qui font écrit. Les, les ça, c'est Je l'ai à Maroc. regardez ceux qui se demandaient c'est quoi. Ça, ça ça. ça. Donc, je vais vous parler du grand jury. Pourquoi? Parce que je crois que c'est une très, très, très, très, très bonne action. Dans le sens qu'ils sont 100% légaux. Ils ont été notariés et authentifiés par la Cour suprême du Canada. lors, ouais, de, ça. Première, euh, de, lors de leur ça. C'est pas de faire une manif pendant trois heures qui compte. Nous autres, ça a pris cinq minutes, puis tu vois comment ça va bouger. Et euh, ils ont été approuvés, ils ont eu le droit d'opérer, ils, ils ont le droit de prendre des décisions, ils ont le droit de faire des critiques à la société, parce que c'est un vieux système dans le fond, qui a déjà existé ici avant le coup d'État de 1968 et qui existe encore actuellement dans, certaines, dans, dans certains États américains. Donc, ce n'est pas un, un modèle inventé. On c est, c est évident, va aller prendre la petite photo. Ce n'est pas un système inventé, au contraire, c'est un système totalement légal, donc il est notarié et authentique. Il a été notifié euh, comme étant totalement authentique par des notaires et des avocats et je vous rappelle qu'il y a des avocats qui se sont penchés sur la question à ce niveau-là et il y a même un avocat qui fait affaire directement avec le grand jury du peuple du Canada. En ce moment, le grand jury se bat, d'une euh, une main de fer pour saluer le syndic aux pour être en mesure justement d'instaurer des euh, grands jurys partout à travers le Canada. Il leur manque euh, très peu de places. Ici au Québec, il reste encore des places disponibles pour le conseil législatif. Euh, si vous avez des questions à ce niveau-là, je, je vous invite à aller voir Joss Québec-Houl, qui a beaucoup d'informations. Je vous invite à aller voir... Ah euh, oh, ça c'est un euh, poignet pour tenir Ça, ça va vraiment moi tout. En bas de la page. Une, pour les aller voir une pointe, là. Je peux, boule, sont, là, pis, euh, je peux voir mon GPS, GPS euh, en allant. Ah qui pour ton GPS? Je mets le bioto dans l'oreille du casque. En gros, ils vont faire des historiques, le ah, okay. pourquoi, pour le comment. Ah, moi, c'est bien. Oui, c'est un X-group. Surtout. Euh, les magasins de moto. Et, oh, ça, ouais. Le magasin de moto. Le magasin de moto. Mais il y a toutes tout sortes de pièces qui adaptent ça. Moi, ce que j'ai pu constater, c'est il qui ma Le téléphone, tient C'est un vieux système-là, c'est un Chantal La Belle C'est un vieux système qui a refait surface. La Belle le restaurant. Le système étant qu'il qu qu y au votre de général, vous avez le, les procureurs, vous avez le Président, En euh, pizza, brasserie, le, la vieille, cause les, euh, les citoyens, les mains noires, nous autres on a le, le, le film des mains noires. Vous avez euh, oui, je les trouvé. témoins, vous avez non, un, une vraie ça. chambre, Moi, mais... une vraie chambre de tribunal, mais de, à l'ancienne mode, dans le fond. Okay? Si on regarde, euh, bon. Il y en a toujours qui regardent TVA, poubelle et télé On regarde, exemple, la série des pays d'en haut lorsqu'un jugement. Notre ami Joss, qui euh, explique, explique euh, hein? euh, Jean-François Fortin, probablement. spécifique. Et. Euh, à ça 5 amitié, en live, c'est vrai qu'on est en jour, là. J'espère que en soir. Totalement aléatoire qu'eux que vont avoir choisi entre eux autres et vont former ce conseil-là. N'importe qui peut former un quelqu'un. Fait qu'on va former ça, la gang. Mm -hmm. On va se euh, garder un, un petit un peu de batterie. de personnes pour être capable d'asseoir ce grand jury-là, qu'il devienne officiel. Ça prend un protocole quand même. Donc, il y a, il y a, il y a certains règlements à respecter. Mais ce, ce grand jury-là, à partir du moment où est-ce qu'il est formé, il est authentique et officiel, il a le droit de pratiquer, il a le droit euh, de, de procéder dans le fond euh, au domaine de la justice. Le ah, grand jury aussi pensé. vient, vient pr prêter sa main à légende, sinon pas à la mais à la Couronne du Canada. Et qui, soit 100% passant, n'est pas celle de la reine Angleterre. Notre ami Joss euh, qui explique Jean-François Fortin, probablement. C'est officiellement. Puis, hey, 5 personnes en live. C'est vrai qu'on t'en en plein jour. J'espère que dit ça Et soir. Qui a dit ben, faites vos affaires à votre mort, puis le restant, ben, on s'en va. Mais... Fait que, on va fermer ça, la gang. On va se euh, garder un petit peu de, de batterie. Donc, le Canada est déjà un pays souverain. On va s'entendre là-dessus. Alors, les grands jurys, dans le fond, ont pleine autorité sur le territoire canadien. Sur le territoire canadien, pardon. On a le droit d'opérer, on a le droit de faire ce qu'ils vont faire. La seule différence qui n'apprête pas, comme je le disais, serment sur la reine d'Angleterre, euh, ça, c'est certain que ça, je peux revenir un peu sur sa déclaration à lui, parce que c'est quand même la liberté à tout le monde de prêter serment à la reine qu'on veut, ou au roi qu'on veut, parce que dans le désordre, c'est ce qui est arrivé. Donc, ce qui est arrivé depuis 1867, c'est que ceux qui nous ont gouvernés se sont appropriés l'autorité, les pouvoirs et même le titre de la couronne, de la reine d'Angleterre au nom du souverain euh, ou mettez-en, mettez-en c'est toutes sortes euh, justement d'expressions comme ça qui fait que ici au Canada à partir du Québec et au Québec à partir du Canada tout le monde est devenu roi et reine et ce qu'il dit actuellement ça je ne suis pas d'accord avec ça parce que moi je me dis que la reine d'Angleterre est assez mature pour être capable de déléguer de mandater quelqu'un au Canada pour la remplacer ou même remettre son pouvoir d'autorité et de et, et, et son d'autorité et de souveraineté à quelqu'un du Canada. Mais actuellement, c'est revenu Québec qui se trouve à être le souverain ici. C'est un roi par les juges et les avocats membres du barreau du Québec, pas par les 44 000 membres du barreau de Common Law à Toronto. Non par les 26 000 membres du Barreau du Québec. Donc, euh, ceux qui décident de prêter serment à n'importe qui, autre que notre monarque de la famille royale britannique, ils peuvent le faire. Mais moi, pour ce qui est de moi personnellement par rapport à mes connaissances, et en vertu du chapitre 14 de 1893 qui a permis au gouvernement, au Parlement du Canada, de tout simplement supprimer la famille royale de notre monarque britannique. Mais aujourd'hui, euh, roi et reine qui ont succédé euh, le chapitre 14 de 1893 non, ne sont plus d'une famille royale, mais bien de tous ceux qui décident d'être roi et reine au Canada et représenter n'importe quoi. On appelle ça l'anarchie. Donc, il faut faire attention à l'anarchie. Il y a des gens qui sont d'accord avec l'anarchie. C'est un, simplement une doctrine particulière, l'anarchie, mais moi, je ne suis pas anarchique. Moi, je suis hiérarchique, donc je crois en l'autorité. Je ne viole pas l'autorité, c'est que preuve, vous venez d'aller vous présenter devant l'autorité de la Gendarmerie royale du Canada pour faire signer un document pour que la gendarmerie royale du Canada puisse venir en aide aux Canadiens, aux Canadiennes, aux Québécois et aux Québécoises qui se sont fait flouer, qui se sont fait tout simplement euh, euh, violer leurs droits, leur identité. Euh, ils sont tous victimes de corruption de leur identité. J'ai eu la preuve hier dans le dossier judiciaire de Stéphane Marcoux et de Mylène Desilets au palais de justice de Gatineau hier même euh, devant la juge Rose-Marie Millard et euh, pourtant... Euh, Stéphane Marcoux a produit, euh, des réponses des avocats parce qu'il est obligé de se constituer un avocat en vertu de l'article 128 de la loi du barreau, en vertu du code de procédure, du code des professions et en vertu de l'article 59 de l'ancien code de, de procédure civile du Québec qui dit que nul ne peut plaider hormis l'État et ses représentants et un plaidage sur un avocat. Donc, pour votre information, euh, je demande à Michel Lebrun, qui est quand même euh, qui a été mon avocat, de faire les démarches avec moi à partir de maintenant pour aller chercher ma licence d'avocat au barreau du Québec sans, sans être obligé de passer par tout le concept et la procédure qui établit tout simplement euh, un membre du barreau comme étant avocat. Vous comprenez, ces gens-là ont le devoir tout simplement euh, de se souscrire de, de s'assujettir aux politiques du barreau du Québec. Et la juge Rosemarie Miller a révélé elle-même qu'il n'y a pas un avocat qui est obligé. De, de respecter et d'appliquer les lois et les jugements s'ils n'ont pas l'autorisation du barreau. Donc, c'est le barreau du Québec, ses administrateurs et bâtonniers qui interdisent aux avocats d'appliquer, de respecter et d'observer les lois et les jugements qui viendraient tout simplement en aide aux justiciables à qui on peut reprocher une infraction quelconque. Et quand on parle d'infraction, étant donné que l'être humain n'existe pas dans sa conception naturelle, c'est seulement la loi qui est victime de préjudice la loi, un bout de papier jamais l'être humain est de conception naturelle parce que lui n'existe pas en identité à, à cause de son nom de famille et il n'existe pas en droit non plus étant donné qu'il euh, a une dimension spirituelle et tout ce qui est dimension spirituelle fait tout simplement division à cause des juges et des avocats qui administrent la justice n'oubliez pas, euh, Noël s'en vient, ça va être la, la, la naissance de Jésus-Christ ici, et c'est la démocratie qui l'a accroché à une croix, parce qu'il est venu aider les pauvres et les misérables. C'est la démocratie qui l'a accroché à une croix, parce qu'il n'avait pas la connaissance. Donc, il faut faire attention quand on fait des révélations, et euh, il faut tout simplement réfléchir à tout ce que vous pouvez révéler publiquement, qui fait que vous voulez vous sortir de la monarchie britannique, alors que vous restez dans une monarchie si corrompue de n'importe quel roi et règne qui sort de n'importe quelle famille, qui sortent de n'importe quelle culture spirituelle ou non spirituelle ou même satanique. Donc euh, réfléchissez à ça, il y aura toujours un dieu pour les gens qui croient en la spiritualité, qui croient que c'est pas eux euh, qui, ont, qui sont les concepteurs de la nature et, et des, des, des comment je peux dire donc de tout ce qui crée euh, la vie sur la terre et euh, tous les éléments, hein, le feu, l'air et, euh, et l'eau et le vent et tout ce que vous voulez. Donc euh, ces éléments là, c'est pas nous qui l'avons créé. Ça vient de Dieu. Là-dessus, je vous laisse une bonne journée. Je vous souhaite de joyeuses fêtes. Il y en a qui vont aimer ce que je dis. Il y en a qui n'aimeront pas ça. Mais c'est tout simplement pour éveiller tout simplement les esprits des gens puis essayer de comprendre qui nous sommes à travers le système canadien qui vient de 1867, qui est la plus belle constitution au monde, qu'on appelle l'Acte de l'Amérique du Nord britannique de 1867. Pas de 1890 ou de 1800 euh, ou de 1940 ou depuis qu'ils ont fait toutes sortes d'amendements. On sait que l'acte de l'Amérique du Nord britannique est violé depuis 1893 quand ils se sont débarrassés de la famille royale et qu'ils ont utilisé seulement seulement le nom euh, le statut de, de reine pour Élisabeth euh, II pour les rois, Georges V, George VI, Édouard II, ou appelez-les comme vous voulez, euh, de façon à ce que ces gens-là règnent euh, sur le Canada, alors qu'ils ne sont plus d'une famille royale depuis 1893. Bonne journée à tous et joyeuses fêtes!